Voilà, voilà c'est donc la technique de l'ombrelle. Maintenant, nous allons parler d'une technique qui concerne aussi les chakras. Cette fois, l'objectif, c'est d'harmoniser tous les chakras entre eux. Alors que la première technique, c'était harmoniser chaque chakra séparément. Donc vous voyez, mes mains, une main est posée sur le deuxième chakra et une autre sur le septième chakra. Peu difficile dans cette technique, c'est que nous deux on doit amener l'énergie, l'attention dans nos deux mains à la fois pour créer, pour créer un courant dans le corps de la personne. C'est à dire, voilà, vous imaginez une énergie qui va descendre du haut de la tête qui va aller dans le bras, dans le bras gauche, dans le bras droit, et ensuite on va faire circuler cette énergie à travers le corps de la personne pour rejoindre dans les deux mains. Ce qui permet euh, une plus grande efficacité de cette technique. Donc, ma main, ma seti, ma main, qui est, la main, main droite va se déplacer successivement sur tous les chakras. Et tandis que celle-là, elle ne le presque pas jusqu'à pratiquement la fin de la technique. Voilà. Donc, je me connecte à mes deux mains à la fois. Je fais circuler de l'énergie de la main droite à la main gauche en traversant le corps du patient. L'énergie remonte dans, la main, dans le bras gauche, passe par le cœur, redescend dans le bras droit et traverse le corps de la personne, ce qu'on appelle une circulation solaire. Donc la main droite se déplace. Le sixième chakra, je recrée la connexion. Cinquième. Évidemment, on reste un peu plus longtemps que ce que je vous montre sur chaque chakra. Voilà, on en deuxième, troisième. Je crée la connexion. Et ensuite, regardez, les deux mains se retrouvent de part et d'autre des hanches du patient. Et dès tout moment, je retire mes mains.